Écoutez bien, alors commençons. Je fais ma vie, je survie, suivi par mon commando. Ce qui gratte à ma porte, pas un chien, c'est un dragon de komodo. Exotique, magnifique, tu rejoindras pas mon niveau. T'inquiète pas, je dis juste ça pour pouvoir flatter mon ego. es dans mon yacht, tu peux même pas t'acheter T'es comme le plus qu'à une Uno. J'arrête pas de gagner, j'suis comme ta grand-mère au bingo. Mais avec les filles, j'ai jamais pu gagner le gros low parce Qu'à chaque fois, c'est seulement ta meuf qui garde mon numéro. Hey, wish you luck avec tes petits problèmes. Hey, comme Paris, mais on n'est pas les mêmes. Hey, prends le boss, moi je pars en sous-marin. sous-marin. Hey. ok. T'es une petite bitch dans la sacoche, le type. Quand tu me vois passer, tu vois tout mon big trip. Toujours avec ma clique. T'es une petite bitch, dans la sacoche le type Quand tu me vois passer, tu vois tout mon big trip j'suis Toujours avec ma clique, quand je te vois je dip Quand tu me vois passer, je te mets juste un big skip Je suis peut-être pas parti loin, mais je te mais que je gagne mon pain Viens pas faire ton gamin, je peux te jurer que je suis plus vilain Je passe mon temps relax dans mon bain à ouvrir des bons vins Tu consommes de l'herbe bah, à autant je peux te traiter de bovin Tu flexes ta Audi, si je veux, achète 80 T'inquiète pas, big Chez des jardins, mais c'est pas en visant la rue que t'auras du cache pas les mains. Dans une famille aisée, j'ai pu grimper sans même forcer. Mais j'suis pas biaisé, mes oreilles ont pas oublié que vivre en société, c'est toujours devoir se watcher lorsque y a opportunité. Quelqu'un vient pour te faire tomber. Mes paroles sont vraies, si t'aimes pas ça, tu peux pleurer. Je veux pas faire le frais, mais ma voix te juste effleurée. J'ajoute de l'engrais pendant que toi tu te fais et Ah, oh, c'est vrai, t'es pas prêt à m'écouter, te rabaisser. Hey!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 Thank yep. you.